Chips. Wesh oui, je suis là, pas d'amis. Habanero, hot sauce euh... et ça. Ouais, on s'est fait sponsor par Pringles Du coup, euh, allez acheter, Caprician euh, acheter Capricion du bled comme d'hab. En fait, il y a un pote qui m'a défié. Il m'a dit, ouais, si t'arrives à manger des chips, mais vraiment déglingué, tu vois, pas celle-là. Il y en avait les extra, mais j'ai essayé de chercher sur internet tout ça, je les ai pas trouvés. J'ai même euh... Envoyez lui pour les commander, il les a pas trouvés au magasin Du coup c'est pas grave Le défi, c'est le même Mais je rajoute le habanero En gros c'est encore plus cheaté En gros le, le pote en question, c'est Obito Il va prendre cher Enfin c'est moi qui vais prendre cher, surtout aux toilettes Si vous voulez la suite, un épisode style, N'hésitez pas à liker, partager Et explosez-moi cette barre de like Et abonnez-vous quand même C'est le minimum Hey a eh, hey ton avis, à ton avis, combien de chips je vais résister Sérieusement Trois Eh par contre, je vais te laisser doser ma, la quantité de... Par contre, si tu fais le bâtard, c'est toi qui la mange. Comme ça, il n'y a, a pas de bâtardise. On a fait avec une cuillère, t'as mal Non, eh, tu fais le bâtard, c'est toi qui la manges On l'a dit tout de suite oui. Mais tu sais que ça, là déjà, c'est dangereux Scott, je, je sais pas si l'on a mis beaucoup, mais attends, tu te retournes un peu, regarde. Tema, tranquille, tranquille. Ça, c'est le petit. Euh... Attends, un carto C'est carto, ça veut dire euh, le carrelage euh, portugais. Quoi, euh... ouais, de, ouais, comme on dit chez les Arabes, on dit Bismillah. Chez les musulmans. Chez, chez les Arabes aussi. Bismillah. Chez les musulmans, chez les musulmans, les musulmans aussi. Les musulmans. Et chez les Akimba aussi. Vas-y là Ok, ok, dégustation au calme. She's a... Oh, tranquille. Elle commence à devenir rouge, là Next. Combien de fois je vais tenir mmh, C'est bon en fait avec. Je ouais. croyais qu'elle allait être plus difficile en fait. Tabasco? Hmm. Bah il veut écrire very hot. Bah c'est pas très very hot. Hein. Euh... Le seul hôte que je vois, c'est moi avec mon... Attends, laisse-moi étaler Mais, mais c'est pas étalé, on dirait un carleur de 2006, wesh oui. Mais c'est quoi ça pas Mais fini. pourquoi tu te casses la tête Regarde, regarde C'est euh. C'est plus simple, tu prends la chips, tu mets dedans... Stop. Pourquoi tu mets ta, ta cuillère là C'est toi la cuillère... Vas-y, vas-y, lèche la cuillère en attendant... Oui. Si t'es capable... Tu que sais, t'es pas capable T'as vu, y'a rien Va le droit de boire devenir rouge En fait grâce à la chips on entend j'en sens plus le truc C'est déjà la deuxième Et vous, Oubliez pas que c'est des hot Pourquoi eh, t'as pas le droit de cheater j'en mets beaucoup regarde tu me crois pas Regarde ta main C'est du habanero en plus T'es ma, ça cool ça cool Habanero c'est rien C'est un truc mexicain Mais arrête de manger les chips Oh, oh le dernier J'aime bien On oh, bah, va terminer le paquet comme ça, hein, jusqu'à ce que ça le fasse mal. C'est nul Enfin quoi very hot. Ouais j'avoue T'as vu, fallait que je ramène le tabasco tu me dises « Non !» Mais attends, tu l'as goûté, ça t'a fait mal toi, attends. Non, ça va. Attends. Hein. En fait, ça m'a touché, ça m'a touché les glandes salivales et j'ai cru que ça allait faire un truc de ouf. Mais finalement, ça passe. Ouais, hein, ben. J'ai voulu juste tester H1. Là. Finalement, ça part en dégustation. <rire> mais, mais, mais en fait, le problème, c'est bon, bon, de l'endurance, c'est comme euh, sans te monter, ça commence à monter là. Je, crois, je commence à devenir chaud. <rire> Est-ce qu'il y a de l'alcool <rire> Au moins tu peux bien chier ce soir. Mais je suis en train de chauffer. Tu pas voir ma tête Est-ce que je chauffe un peu Non, pas encore. C'est bon, la transformation en Super Saiyan, c'est pas encore accompli. Mais bientôt ça va arriver. Je mangé manger délicatement seul. Là. défi <rire> Bah non je t'en mets un peu, moi moi, je dose Même je trouve que ça c'est plus fort que ça Ah ouais Stop stop Chaki euh, Bah quoi Non c'est toi qui mange ça Bah non c'est pour toi Tu m'as dit que ça c'est plus fort que ça Non C'est ton défi, c'est pas mon défi mais toi tu m'as appelé tu m'as dit ouais. Ouais. ouais Eh franchement s'il y a des marques Je commence à chialer du nez N'hésitez pas à m'envoyer des, des, des... Des... Ça va te rafraîchir, t'es chaud. Oh t'es chaud. Tu trouves ça drôle, ça <rire> Est-ce que tu t'ai demandé de m'en mettre Mais t'étais chaud. Oh, oh, oh, <rire> Trop bête. Je l'ai trop mis, en fait. Voilà. Et tu voulais me le donner Oui, ça fait rien. Mmh. Alors que c'était écrit, c'était quoi dans le tableau des déchets de ville habanero C'était écrit ça, c'était parmi les pires trucs qui tuent. Et là, j'en ai mis. On est déjà à la dixième chips, je crois, un truc comme ça. Et j'ai rien. Et après, peut-être c'est l'effet des chips, je Parce que tout à l'heure, quand j'en ai bu tout seul, j'ai plus ça. Non, peut-être c'est ça. Parce que normalement, imagine si ça serait que le piment. Ah oui, j'ai oublié. Allez, ouais ah, tu commences à marcher Arrête, arrête, arrête Arrête Tu veux pas que je, je commence à chialer Oui, nuit mmh, voilà. Wesh A partir de 10 minutes, le corps humain commence à avoir une combustion Non, je pleure pas, c'est juste à partir de 10 minutes Ça c'est la goutte que... Ouais, ouais, la goutte, <rire> ouais, ouais. ouais elle... Non, sérieusement. Attends. Fais le bâton, on fait cheater. Je vais pas dire que c'est cheaté. Ça me fait rien encore, réellement, si j'aurais de l'eau. Mais ça commence à piquer mais au mais niveau. Mais l'eau, tu sais, l'eau, elle est grave. Eh bah, tu sais quoi, je vais en prendre deux. Et deux, ça veut dire quoi Double, double portion. Nego. Tes yeah. mains. <musique> mais si tu le mets dans le lobby, ça doit être trop bon. Ouais, dans le lobby, ouais, je, je confirme. C'est. C'est comme un. En fait, l'aluguet, c'est quoi? C'est comme. Euh... C'est C'est comme la <rire> et Et franchement, franchement, je te conseille de tester. Genre, est-ce que t'arrives à terminer un paquet? Nique ta mère. Attends, je vais faire un truc, les gens. De toute façon, les chips elles sont fortes aussi. Je vais blinder de chips et juste après, je vais prendre beaucoup de rabanière. je pas ça. je dire, en fait j'ai moins les deux chals. J'ai. 13 minutes. J'ai obligé. Ouais, Oui, je suis pas un PC. Oui, je suis pas un PC. Qu'est-ce que je fais Wouah. Ah, bah là, les chiottes elles vont exploser. Wouah. Ça remonte. Bien fait. Non, en vrai, j'ai réussi à à tenir mais intérieurement c'est la c'est la, la guerre ça explose c'est en fait c'est une bombe à retardement depuis tout à l'heure j'empile j'empile j'empile et là je m'en cueille <rire> ah est ce que j'ai le droit de boire Il a plus d'eau non Non franchement ça picote au dos à l'intérieur en plus on voit une chrono bah ben là si j'attrape un foetus frère Ou un cancer du, du poumon extérieur euh, Milieu euh, central gauche Conclusion Elle attaque plus tard Et je sais quand elle attaquera Ce sera dans les toilettes J'en dirai plus dans la prochaine vidéo je pense Ouais bah voilà Du coup si tu veux Le vrai piment De cette connerie Où je me suis fait un Mais malgré tout on sait jamais, ça va rattaquer plus tard. N'hésite pas à liker parce que je prendrai le vrai piment cette fois. Je vais le commander sur Amazon devant vous. Du coup, like, partage, abonne-toi. C'est à Kimbo. Merci,